Est trop chaud Hey Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo J'ai décidé de faire dans l'originalité aujourd'hui puisque on va faire des tests de personnalité sur Openask pour tester ma personnalité J'ai déjà tourné cette vidéo une fois la semaine dernière sauf que le résultat ne me plaît pas la lumière est toute pourrie, ma tête est toute pourrie J'espère que cette fois ça me plaira parce que j'ai en envie de toujours refaire mes vidéos, c'est chiant Bref en tout cas aujourd'hui la vidéo est placée sous le signe de l'amour Parce que oui je suis un peu maso donc voilà j'avais envie de me faire du mal Puisque comme tout le monde le sait je suis absolument célibataire à 100% Et ne me demandez pas pourquoi parce que je ne sais pas pourquoi Dites moi enfin, je, je ne comprends pas mais c'est ce qu'on va essayer de savoir tout de suite Déjà faut que j'arrive à faire marcher la capture d'écran vidéo Et après ça devrait être pas mal Du coup j'espère vraiment que ça va vous plaire Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo Et je vais me décaler parce que je suis une fille organisée comme ça vous aurez la petite capture d'écran juste ici C'est trop chaud Je viens de tuer tout le mythe Oui C'est même pas un pyjama C'est juste un legging qui était à ma maman Qui date des années 80 Et voilà moi j'aime bien Ça donne un petit look rétro oh, oh, oh, Ok, Québec petit loup on y va Alors on va commencer avec à quel point séduisez-vous et Peut-être que ça, ça, ça m'indiquera pourquoi je ne je, je pécho pas en ce moment C'est le néant en ce moment, voilà Mais Oui je fais le thème J'ai fait tomber le sopalin Quand j'entre dans une pièce, j'aime bien qu'on me regarde Je passe souvent inaperçue, on me regarde parfois Je dirais on me regarde parfois Sans aucune prétention Mes tenues vestimentaires, je les choisis avec soin euh, je suis... Je suis addict à la mode No Je n'aime pas dépenser trop d'argent donc je dirais, euh, je l'ai choisi avec soin parce que j'aime toujours bien avoir un, un petit style genre euh, genre j'aime j'aime bien tu vois genre j'aime bien les fringues mais genre je vais pas passer euh, 3 heures euh, en mode euh, uh, oh my god j'ai tellement de choses dans mon placard ah, putain j'ai plus rien à me mettre <coughs> mes ex <rire> Je ne sens pas du tout les réponses qui vont venir. ok. Je les revois, j'y pense encore avec énervement ou tristesse. Je ne veux plus en entendre parler. Admettons un ex, genre, avec qui t'as eu des euh, relations charnelles, protégées évidemment. Euh, quand je lui parlerai, genre, j'aurai l'impression de le voir tout nu. Genre, c'est très bizarre. Je ne veux plus en entendre parler, mais je peux pas m'empêcher d'en parler avec énervement, pas avec tristesse, avec énervement parce que moi j'ai la haine très très souvent parce que moi en matière d'ex, en matière d'âme amoureuse je suis absolument très très rancunière donc je dirais que la meilleure expression qui me va euh, au niveau des ex ce serait qui s'y frotte, s'y pique ça devient gênant la la la, la. ça devient gênant la la, la la généralement on aime mon sourire, ma silhouette, ma gentillesse euh, je dirais Pff ma silhouette parce que j'ai un sourire très moche et euh, en général on me dit Genre des fois on dirait je suis méchante mais c'est pas vrai, je suis juste très très ironique, je suis très très sarcastique, je suis très très caustique. Voilà c'est ça, j'ai un humour caustique et peu de gens le comprennent malheureusement et à mon grand désespoir, à mon grand désavantage. Quand je me regarde dans la glace, je me trouve plus belle que la moyenne, bien sûr oui, je, je me trouve pas trop moche, je déteste mes défauts. Étant donné que la plupart de mes... Pardon je me mets à l'aise hein. Étant donné que la plupart de mes défauts sont sur mon corps je trouve, et eh ben je dirais je me trouve pas trop moche, genre... Genre, ça va, tu vois. Genre, il y a beaucoup mieux, mais ça passe. Je suis pas euh, de, de, de ton of the world. Je suis désolée, je m'installe là, j'ai mal aux gens. De bouger souvent les bras croisés, les mains sur les hanches. Ose tes mains sur mes hanches, c'est terre furibond. Oui. Tu l'auras ta revanche, ce sera ma dernière chanson. Ou les mains qui bougent, je parle avec. Les mains qui bougent, je parle avec, sans hésiter, parce que je fais toujours, genre quand je parle, je fais toujours des gestes avec mes mains. D'ailleurs, quand je passe des oraux en cours, c'est toujours ce que me disent les profs. Genre moi, c'est voilà, tu vois, je prends de la place, mon gueux mon gueux bien sûr, mon gueux mon gueux gros froid dans mon mirail. On poste sur Facebook une vilaine photo de moi. Pff, ça me fait rire, pourquoi se prendre la tête Par contre, j'en ai certaines, euh, no way les amis, <rire> non. Je pense notamment à Léa, j'ai une photo de moi, je venais de me réveiller ma sieste, j'avais les cheveux comme as, j'étais en mode comme as, j'étais comme ça et euh, voilà. Elle ne peut pas s'empêcher de la montrer à tout le monde, c'est génial. Résultat, Charline est très séduisante naturellement. <rire> Alors dis-moi pourquoi je suis célibataire Mmh, mmh, mmh. Dis-moi dis Pas besoin d'en faire des tonnes, de passer des heures à utiliser des artifices pour séduire Charline a un charme fou naturel Hypnotise Autant te dire qu'en ce moment j'hypnotise pas, pas grand monde. C'est cet amour, ces interrelations Hein Qui crée du lien et... J'ai pas compris la phrase Mais apparemment je suis séduisante Ok si tu le dis open ask, si tu le dis. Mais moi c'est fou genre je pourrais, je pourrais vraiment passer ma vie genre sur open ask, à faire que des tests, souvent de love, parce que j'aime bien me faire mal tu vois. On va se remettre dans l'axe. Combien de temps faut-il pour vous aimer J'espère que c'est pas trop longtemps parce que les mecs d'aujourd'hui euh, ils sont de moins en moins patients hein. Dans une relation, j'ai plutôt peur de m'emballer, d'être trahi ou de décevoir. De m'emballer, parce que j'ai tendance à m'emballer plutôt euh, trop rapidement des fois et c'est un petit peu problématique. Enfin, pour moi, genre c'est problématique. Face aux inconnus, je rougis facilement, je reste sur mes gardes, je reste souriant. Je dirais, je reste sur mes gardes parce que je suis toujours assez méfiante avec les gens que je connais pas. Genre, est-ce que tu vas me la mettre à l'envers N'essaie même pas mon gars Si j'étais un animal de la jungle, un ours, une panthère, un éléphant. Euh, une panthère, parce que je suis sauvage, voyez-vous. Bon, après, un ours, c'est cool aussi, parce que, genre, j'aime bien dormir, tu vois. Mais non, je dirais une panthère. Ouais, j'aime bien le concept. Je suis plutôt intuitive, émotive, cérébrale. Euh... Je dirais cérébrale, j'ai réfléchi beaucoup, beaucoup trop vraiment vraiment vraiment beaucoup trop euh, je suis aussi très émotive mais bon euh, ce, qui, ce qui guide mes choix c'est vraiment mon cerveau je pense tout le temps j'adore les livres ou les films qui me surprennent qui me remettent en question, qui me font rire ou pleurer qui me font rire ou pleurer étant donné que je pleure absolument devant tous les films et euh, les séries et les dessins animés et je pleure tout le temps en fait, et des fois je pleure de rire c'est génial la combinaison des deux c'est génial les émotions voilà on adore merci la formule magique de mon cœur j'ai fait ce vieil accent Je pas, mais je reste plantée là. Apprivoise-moi, mérite-moi, ne triche pas. Ne triche pas. Parce que j'en ai marre de ces gars qui se font passer pour des gens qui ne sont pas. On sent que j'ai été blessée dans mon petit cœur par le passé. Ne triche pas, ne triche pas, ne triche jamais. Un instant suffit pour aimer Charline Oh, c'est trop mignon Mais on peut se tromper Merci, que tu viens de, de, de faire envoler tous mes espoirs Dès le premier contact, on la trouve chaleureuse et souriante. Charline s'ouvre très très rapidement aux autres, mais à moitié seulement. Pour ouvrir véritablement les, les portes de son cœur, il faudra le mériter ou être très patient. Euh, pour que je t'accorde toute ma confiance, il va falloir que tu rames un petit peu Let me love you. Je reste plantée là On va terminer avec un truc un petit peu plus fun Combien de temps survivriez vous Dans un film d'horreur Ça, ça va détonner un peu l'atmosphère Sachant que moi je déteste absolument Les films d'horreur, vraiment mais je déteste ça J'en regarde jamais Parce que déjà rien que devant Teen Wolf les gars je suis comme ça, je suis comme ça, je suis cachée derrière moi-même, c'est insupportable, genre, je suis, moi je suis une grosse tapette. Pour vous dire, quand je suis allée au ciné pour voir The Shallows, donc euh, Instinct de survie avec euh, Blake Lively, j'y étais avec Pauline et puis avec euh, une autre copine à moi. Avec Pauline, genre, on se tenait la main, on se tenait le t-shirt comme ça et on était toutes les deux comme ça et on flippait trop et il y a un moment, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a, y a on se demande quand est-ce que le requin va surgir, tu vois et là il y a un moment, il y a un truc qui surgit de l'eau, on a cru qu'il allait mordre la, la personnage et du coup il fait comme ça. Et là toutes les deux on a poussé un petit cri et, euh, et en fait c'est un dauphin. Voilà c'est notre degré de flipperie mais plutôt extrême. <rire> Mes amis et moi dormons dans un chalet dans la forêt, on découvre une cave qui n'a pas de lumière. Ça ne me rassure pas. La la la la. Je me cache dans un placard pendant que d'autres y vont, j'empêche tout le monde de descendre, je vais voir ce qu'il y a dedans. Je me cache dans un placard pendant que... Non si je me cache dans un placard pendant que d'autres y vont, je les laisse se démerder avec ça. Si j'entends des cris, et eh ben je me pisse dessus. <rire> Mon chéri se fait attaquer par un zombie. Je me jette sans réfléchir sur le monstre pour le sauver. Je laisse quelqu'un d'autre le sauver. Je pars en courant. Je suis terrorisée. Désolée chéri, mais là je crois que je vais laisser quelqu'un d'autre te sauver. Hein euh, Je t'aimais bien, mais bon, voilà, c'est pas non plus le grand amour. Ça va. La meilleure arme pour se défendre face à des monstres un sabre. La course à pied, un pistolet, un sable franchement tu le, tu, le, tu le coupes, tu le plantes euh, si c'est un, un mort vivant genre qui en a à foutre le gars, un pistolet du coup c'est pareil, donc je dirais la course à pied, voilà. Un vampire meurt s'il mange de l'ail, si on lui enfonce un pieu dans le cœur, si on lui écrase un crucifix sur la tête, je dirais si on lui enfonce un pieu dans le cœur. Je pense. Je vous explique, en fait, j'ai regardé euh, les Twilight que euh, bon, cet été-là. Avant, je les avais jamais regardés. Parce que euh, le petit Robert, là, il me fait trop peur, moi, en, en vampire. Et puis, bon, après, je me suis dit, t'inquiète, il y a Taylor. Et Taylor Lutner en loup-garou et tout. Trois... Non, mais genre, il est trop genre Taylor. Ah, ah Par contre, il va falloir reprendre l'entraînement, mon coco, hein, pour retrouver tes, tes abdos. Hmm. Bref, donc le monstre est à terre, il ne bouge plus. Passant le piège. Je m'approche pour vérifier qu'il est bien mort. Je lui tire plusieurs fois dessus de loin et je pars. Je pars immédiatement en courant. Étant donné que dans les films, à chaque fois que les gars ils vont vérifier pour voir si le truc est mort, le machin, et eh ben il leur chope le pied ou il leur chope le bras, genre il fait. Donc non, ça me fait trop peur. Donc euh, moi je dirais, je lui tire plusieurs fois dessus de, de, de loin et puis je me casse. Très vite, très vite. Je dois absolument traverser une maison qui a. Tout d'un manoir hanté Est-ce que je vous dis que j'étais absolument trop flippée Dans la maison hantée à Disneyland Je me disais putain s'il y a quelqu'un qui arrive derrière moi Je te jure qu'il me pisse dessus Voilà la flippette Putain c'est un truc de malade là Rien qu'en lisant les questions j'ai la chair de poule c'est horrible J'avance dans le noir et je crie pour prévenir de ma présence. Non, il ne faut jamais faire ça. J'avance dans le noir le plus, siluose, le plus silencieusement possible. Non, ça me laisserait trop de suspense, donc j'allume la lumière pour voir les éventuels ennemis. J'entends un bruit de pas à l'étage alors que je suis seule. Oh my god. J'appelle la police, je vais voir ce que c'est. Non, il ne faut pas faire ça. Ou je m'enfuis. Moi, je m'enfuis et j'appelle la police. Ouh dans un film d'horreur, Charlene serait la dernière survivante Qu'est-ce que tu fais Charlene est parfaitement calée en technique de survie grâce à sa culture en film d'horreur Absolument pas openasque. je n'ai jamais regardé un film d'horreur en vrai Les seuls films d'horreur que j'ai vu c'était les sauts et encore ça c'est des films gore, c'est pas vraiment de l'horreur je crois Vouloir sauver les autres c'est le plus souvent ce qui nous condamne à une mort atroce et inévitable il est vrai, il est vrai que je suis absolument très égoïste et si j'ai réussi, c'est surtout pas par rapport à ma culture mais pas, parce que je suis une grosse flipette. Voilà tout le monde, cette la vidéo maintenant terminée. J'espère vraiment que ça vous aura plu que vous auriez un peu rigolé avec moi et puis bah voilà, si vous aviez envie de me mettre vous les enfin les résultats de vos tests genre si vous les avez déjà fait en commentaire bah surtout dites-le moi parce que moi je trouve ça toujours assez marrant, tu vois. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux comme d'habitude donc Twitter, Instagram, Snapchat et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi ça m'a trop trop plu de faire cette vidéo. En tout cas, quel genre de test vous voudriez que je fasse Ou si vous avez des liens de test et tout ça que vous voudriez que je fasse en, en vidéo, mettez-les moi en, en commentaire parce que moi je trouve ça toujours assez rigolo, vois-tu. Du coup, bah écoutez, moi je vous laisse là. Et puis je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis je vous fais d'énormes bisous. Ciao ciao Juste un bibur, juste un bibur. Juste un bibur, juste un bibur, juste un bibur. Juste un bibur, juste un bibur, juste un bibur, juste Uh. Can we, we? We keep. We keep. We keep. We keep. We keep, oh, company,